La nouvelle Apple Watch Series 7 est sortie, vous vous demandez quelles sont les nouveautés par rapport à l'Apple Watch Series 6. Vous vous demandez côte à côte que vaut l'Apple Watch Series 7 par rapport à la Series 6 ou même par rapport à la SE. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Apple Watch Series 7 vs l'Apple Watch Series 6. Et dans une prochaine vidéo, je vous la comparerai avec l'Apple Watch SE. Bien entendu, je vous la comparerai aussi avec d'autres mondes connectés, notamment la nouvelle Samsung, etc., etc. Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6, laquelle choisir C'est parti Commençons par parler du prix, la différence de prix entre l'Apple Watch Series 7 et l'Apple Watch Series 6 Tout d'abord, les deux montres ont deux formats, un petit format et un grand format. L'Apple Watch Series 6 a un petit format de 40 mm et un grand format de 44 mm. L'Apple Watch Series 7 a un petit format de 41 mm et un grand format de 45 mm. Cette différence de format, cette différence de taille fait partie des grosses différences qu'on aura entre la 7 et la 6. Mais qu'en est-il des prix Comme d'habitude lorsqu'une nouvelle série sort de l'Apple Watch, l'ancienne est enlevée du commerce au niveau de l'Apple Store. Donc sur Apple, vous allez pouvoir simplement acheter l'Apple Watch Series 7. Le prix de l'Apple Watch Series 7 démarre à 429 euros pour le petit format de 41 mm et démarre à 459 euros pour le grand format de 45 mm. Les prix s'étalent parce que vous allez déjà pouvoir choisir entre une version cellulaire et une version GPS la version cellulaire vous proposera en plus de pouvoir avoir la 4G directement sur votre montre et donc d'être un peu plus indépendant du téléphone si vous voulez savoir les différences entre version cellulaire et GPS je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite l'année dernière qui synthétise vraiment quel modèle il faut choisir par rapport à vos besoins pour ce qui est de l'Apple Watch Series 7 la version de base la version GPS est à 429 euros pour la version avec cellulaire, avec l'option ici, vous allez devoir débourser 100 euros de plus, soit 529 euros pour le petit format. Pour le grand format, le prix de départ, 459 euros pour la version GPS et 559 euros pour la version cellulaire. Il faudra donc mettre 100 euros de plus pour avoir la possibilité d'avoir la 4G sur votre Apple Watch. Puis, les prix vont encore plus s'étaler si vous prenez une version Hermès, version Nike avec des bracelets en cuir, etc. etc. Concernant l'Apple Watch Series 6, en neuf, vous allez être sur des prix presque pareils, à 30 euros près, car depuis la sortie de l'Apple Watch Series vous, 7, vous allez pouvoir, par exemple, trouver chez Boulanger l'Apple Watch Series 6 à 429 euros au lieu de 459 euros pour le grand format ou 399 euros au lieu de 429 euros pour les petits formats GPS. Et pour les versions cellulaires, c'est pareil, c'est 30 euros de moins. La question est donc, vaut-il mieux mettre 30 euros de plus pour avoir la série 7 ou pas et quelles sont les différences Continuons. Tout d'abord, on peut parler un peu de la consonance éco-responsable d'Apple sur la série 7, qu'ils essayent d'amener de, bah voilà, de, de plus en plus sur leurs produits. Si on regarde le packaging d'une série 6 par rapport à celui de la série 7, déjà, la série 6 aura ce petit film plastique qui n'existera plus sur la série 7. Ça fait déjà du plastique en moins, et ça, c'est pas négligeable. Au-delà de cette petite différence au niveau du packaging, le film plastique, on retrouvera Pratiquement Exactement la même boîte, les mêmes dimensions et le même système. Maintenant, intéressons-nous aux différences entre les deux montres. Je vous rappelle, l'Apple Watch Series 6, c'est celle en rouge, la série 7 en noir. Écran éteint, les deux montres se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Seule vraiment une petite différence, écran éteint, peut se faire voir si vous avez un compas dans l'œil. C'est la différence de dimension. L'Apple Watch Series 7 45 mm mesure 45,08 mm par 38,21 mm, alors que l'Apple Watch Series 6, 44 mm mesure 44 mm par 37,8 mm On aura donc 1 mm de plus sur la série 7 que sur la série 6 C'est la même chose sur les petits formats On aura 1 mm en plus sur la série 7. Est-ce que ça se voit je sais pas trop hein. Ça se voit vraiment peut-être côte à côte et encore. Est-ce que ça se ressent aussi à l'usage Bah, ça a un avantage d'être un peu plus grand, c'est que l'écran au final est aussi un poil plus grand. Car oui, sur l'Apple Watch Series 7, Apple annonce un affichage 20% plus grand que sur la série 6. On passe sur la série 6 44 mm d'un écran de 368 par 448 pixels, à un écran sur la série 7 45 mm de 396 par 484 pixels. Ce gain se voit surtout. Par les bordures qui ont été réduites elles sont 40% plus fines sur la série 7 que sur la série 6 elle mesure 1,7 mm sur la série 7 sinon on reste quand même sur la même technologie d'écran un écran retina oled always on avec force touch est ce que au quotidien on voit une grosse différence sur cet écran est ce que c'est vraiment une révolution pour moi pour l'instant non mais je vous en dirai un peu plus pendant le test la série 7 est disponible en plusieurs finitions en aluminium avec 5 couleurs en option inox avec trois couleurs en option titane avec deux couleurs et après avec des modèles nike plus et hermès c'était à peu près ce qui était aussi disponible sur la série 6 après pour le reste du design à part cet écran du coup qui a gagné une petite courbure sur le côté qui paraît plus borderless sur la série 7 on est vraiment pratiquement à l'identique on a le petit bouton couronne rotatif le petit bouton plat et à l'arrière le même cardio fréquence mètre aucune amélioration là dessus du coup en réelle différence on aura surtout l'avant de la montre avec la taille du boîtier et la taille de l'écran mais pas que car apple a amélioré aussi le verre. Le verre de l'écran serait 50% plus épais sur l'Apple Watch Series 7 que sur la série 6. Et au-delà de ça, l'Apple Watch Series 7 a une norme en plus, la norme IP6X qui lui donne une résistance à la poussière. En plus de l'étanchéité 5ATM qu'a aussi la série 6. Donc plus grande, écran un peu plus grand, plus courbé, plus épais et résistant à la poussière. C'est grosso modo les différences au niveau du design. Maintenant, regardons ce qu'il y a à l'intérieur avec la fiche technique. The la fiche technique, on aura peu de différence entre la série 6 et la série 7. pour ça que j'aime dire que la série 7 l'actuelle, c'est plus une série 6S hein, parce qu'il y a juste un petit renouveau au niveau du design et encore, c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on attendait comme nouveauté. L'Apple Watch série 7 intégrera comme la série 6 différents capteurs de santé, le CG, le capteur de SPO2, fréquence mètre à l'arrière ainsi que la possibilité d'avoir le Bluetooth 5.0 et la LTE sur les versions cellulaires. Les deux montres auront 32 Go de stockage seront compatibles avec le NFC pour Apple Pay, auront un GPS intégré et seront compatibles avec le nouvel OS Watch OS 8. La dernière nouveauté que je vois, ça va être la recharge. Apple annonce une charge 33% plus rapide sur la série 7 que sur la série 6. Il serait possible de faire de 0 à 80% en 45 minutes. On retrouve aussi une petite différence sur les chargeurs car le chargeur de la série 7 est en aluminium alors que le chargeur de la série 6 n'est pas le même, il est en full plastique. Et de l'autre côté, on a de l'USB-C pour le chargeur de la série 7 contre de l'usb normal sur le chargeur de la série 6 c'est donc quand même une bonne évolution 33% plus rapide de charge c'est toujours intéressant petite nouveauté qu'on n'arrive pas non plus à mesurer pour l'instant sur la série 7 c'est la puce sur la série 7 on est sur le processeur s7 contre le processeur s6 sur la série 6 les deux sont des processeurs dual core et on n'a pas vraiment les données pour savoir s'il si y a une grosse amélioration de puissance mais apple nous dit que oui donc on leur fait confiance là dessus dans la Théorie, la puce s7 est 20% plus rapide que la puce s6 alors est ce que dans la pratique on va vraiment voir cette différence ben, il faut vraiment avoir les deux montres à côté je pense et faire des tests poussés pour voir les grosses différences on est sur moi sur vraiment une petite différence pointilleuse là dessus Concernant l'autonomie, on reste sur les deux, sur l'autonomie de 18 heures à peu près. Pas de nouveauté au niveau des capteurs de santé. On attendait peut-être un glucomètre, mais ce ne sera pas cette année. Et voilà, à peu près sur les différences entre les deux montres. Maintenant, parlons des différences s'il y en a dans le fonctionnement. Une fois mis à jour, l'Apple Watch Series 6 avec Watch OS 8 est vraiment très proche de l'Apple Watch Series 7. La seule chose, la seule différence vraiment notable, c'est l'écran. L'écran qui est un poil bah, plus grand, qui va afficher 20% de plus d'informations. Mais est-ce que ça va changer tout? Je ne trouve pas. Personnellement, je trouve que c'est un bel écran. Les petites courbures sont sympas. Mais voilà, ça me rappelle un peu l'écran de la Oppo Watch qui était un petit peu courbé. Donc ça lui donne un petit style en plus. Mais dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est juste agréable. Agréable, mais c'est pas indispensable comme évolution. Bon, vous l'aurez compris, je fais quand même partie de ceux qui attendaient plus de la série 7, plus de changements, plus de nouveautés et pas juste un petit, une petite mise à jour. Pas d'amélioration au niveau de santé, pas d'amélioration au niveau de suivi de sport. Bref, les deux montres, à part ce petit lifting, sont les mêmes. Alors maintenant, laquelle choisir et est-ce qu'il faut passer sur la 7 si on a la 6 Personnellement, si j'avais l'Apple Watch Series 6, je ne passerais pas sur la 7. Je trouve que ça ne vaut pas le coup. Maintenant, laquelle choisir si on n'en a pas Vu la faible différence de prix entre la série 6 et la série 7 en 9, bah, je trouve que c'est quand même mieux de mettre 30 euros ou 50 euros de plus pour avoir la série 7. D'avoir la dernière, c'est toujours mieux. Vous aurez cet écran un peu plus grand et vous serez quand même sur la nouveauté. Ça perdra moins de valeur qu'une série 6. Après, ça sera vraiment intéressant que je vous donne mon avis sur le comparatif entre la série 7 et l'Apple la, Watch SE. Je vous le ferai dans une autre vidéo très prochainement. Alors vous l'aurez compris pour moi la série 7 c'est une petite version améliorée de la série 6 mais on n'a pas de grandes nouveautés c'est une évolution on est loin d'une rupture entre la trilogie série 4 série 5 série 6 et une nouvelle trilogie d'apple watch vous vous souvenez on avait eu cette rupture entre la série 3 et la série 4 et j'espérais l'avoir entre la série 6 et la série 7 mais non donc si vous avez la série 6 attendez plutôt de voir ce que la série 8 donnera l'année prochaine soyez pas impatient vous allez perdre au change à passer sur la série 7 si vous hésitez entre les deux deux, mettez un petit billet en plus et achetez la série 7 voilà les amis mon comparatif entre la série 6 et la série 7 on se retrouve très prochainement sur un comparatif avec la galaxy watch 4 même si les deux bah, ne peuvent pas ne peuvent pas cohabiter et un comparatif entre la série 7 et la se en attendant vive à fond vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne